Salut à tous Allez, la grippe m'a un petit peu mis à genoux, et puis il y a beaucoup de boulot aussi à côté, donc il y a deux express constater en même temps. Je vous avoue qu'on n'a pas raté grand chose au niveau des sorties, parce que ça s'est un petit peu calmé. Malgré tout, eh ben, on reprend, hein, parce qu'il n'y a pas de raison euh, qu'on abandonne. Attention, en fin de vidéo, on abordera les Kickstarters, une petite chronique, une nouvelle petite chronique. Un grand merci à Kevin pour ses conseils. En attendant, n'hésitez pas à partager, à liker, puis à commenter la vidéo. Et puis surtout, eh ben, à utiliser les liens qui sont en description et à vous abonner afin de satisfaire mon ego surdimensionné. Allez, c'est parti. Et on commence avec FFG l'extension La Demeure des Dieux qui contient le scénario pour les dévoreurs de rêves de Horror à Arkham. Ce paquet contient 60 cartes fixes avec de nouvelles cartes joueurs destinées à améliorer vos decks existants et un nouveau scénario qui peut être joué soit en mode indépendant, soit au sein de la campagne les dévoreurs de rêves. Côté L5A, Rokugan en guerre est un paquet dynastique qui contient 60 nouvelles cartes, 18 cartes en 3 exemplaires chacune et 6 cartes en un seul exemplaire, destinées hein, notamment à améliorer les decks existants. Ces deux extensions seront à moins de 15 euros. Alors on va voir apparaître également un nouveau tome de ma première aventure, Voyage en terre d'ocre. Alors ma première aventure, c'est un espèce de petit livre dont vous êtes le héros à partir de 4 ans, si euh, papa ou maman euh, participent hein, pour lire le bouquin. à moins que vous soyez précoce et qu'à 4 ans vous sachiez lire. Euh, ce qui est vraiment intéressant en fait dans ces livres-jeux, c'est que en fait, vous allez à la fois choisir euh, ben, des orientations dans l'histoire, mais aussi des personnages. En moyenne, vous avez entre 3 et 4 personnages par récit. Hein. Euh, je crois que dans celui-ci, il n'y en aura que 3. Euh, et déjà, ben, en fonction du personnage que vous allez choisir au début du livre, vous n'allez pas vivre la même aventure si vous choisissez telle ou telle classe. Exactement comme si vous le faisiez euh, dans un jeu de rôle. Euh, je trouve ça très intéressant parce que ben, euh, déjà, euh, c'est euh, multiple. C'est-à-dire que l'histoire, vous pouvez la lire plusieurs fois, la vivre plusieurs fois, vivre l'expérience de façon différente. Attention, il y a des points de vie, vous pouvez mourir entre guillemets en chemin. Euh, et puis vous allez également euh, ramasser tout un ensemble de stuff euh, tout au long de l'aventure et débloquer en fait euh, des conditions d'aventure qui seront différentes et ce, autant de fois différents qu'il y aura de personnages. Donc c'est quand même assez multiple, c'est vrai que c'est un petit peu cher comme bouquin, mais c'est extrêmement quali. Et puis, ben, si ça vous permet de faire une introduction euh, aux jeux de rôle et aux jeux d'aventure avec vos enfants, je pense que vous n'allez pas passer à côté. De mon côté, ben, j'ai commandé euh, ce, euh, ce voyage en terre d'ocre pour le tester sur euh, ma chère et tendre petite fille. Donc, on en reparlera pour euh, 9 euros. On aura euh, Takocha Book Cheese Pizza qui est un jeu de rapidité et de défausse dans lequel les joueurs doivent taper sur la pile centrale pour se débarrasser de leurs cartes. Bon, alors ce genre de jeu hein, où on cogne la table le plus vite possible, pour moi, c'est pas vraiment du jeu de société. Euh, c'est peut-être rigolo à jouer avec les enfants ou avec les potes, mais euh, bien bourrés les potes, vraiment bien bourrés. Alors sinon on va retrouver euh, Dracula, hein, euh, dans ce jeu il organise une grande fête, mais euh, les monstres sont aussi de la partie et derrière leur loup euh, ils font un petit peu ce qui leur plaît, donc il faut euh, deviner en fait euh, qui ils sont. Euh, chaque joueur reçoit un rôle secret, à votre tour vous pouvez soit euh, interroger un autre joueur sur son rôle, euh, qui doit du coup vous répondre par intermédiaire d'une carte oui non soit l'inviter à danser et à partir de là et ben euh, s'il accepte il vous donne l'intégralité de son identité et puis dès que vous pensez connaître l'identité de tous les joueurs et ben vous pouvez balancer l'info et si vous avez raison et bien vous gagnez là aussi ça peut être rigolo sans doute un petit peu plus rigolo que euh, book, euh, cheese, euh, chat, euh, pizza euh, dans le désordre. Euh, mais bon, il faut voir la rejouabilité. Je pense qu'il y en a quand même un petit peu plus. C'est sympa, ça révèle hein, aussi un petit peu les esprits des gens. À tester avec vos enfants ou vos amis. Bourrés. Les amis, pas les enfants. Pour 27 euros, on aura euh, Vilénius. Euh, Mauvais jusqu'à l'os. J'aime beaucoup le titre. Surtout que, ben, il s'agit quand même d'un jeu dans l'univers issu des méchants de Disney. Euh, la méchante reine de la Blanche-Neige, euh, Hadès d'Hercule et puis euh, le docteur facilière de euh, la princesse à la grenouille. Chaque joueur a son propre deck de méchants, de destin, son plateau de jeu et la figurine de son personnage. Pour remporter la partie, chaque joueur doit accomplir ses objectifs personnels avant ses adversaires, et puis chacun joue ses cartes sur son propre plateau de jeu, et effectue des actions perfides pour progresser vers la victoire. Recruter des sbires, jeter des malédictions, utiliser des objets pour réunir vos conditions de victoire. Voilà, ça peut être intéressant, c'est sympa, c'est à 27 euros à tester. Et enfin, plus conséquent cette fois-ci, pour 54 euros, on va avoir « Sanctum ». Enfin en français, où chaque héros devra progresser et vaincre des hordes d'ennemis tout au long d'un parcours de plus en plus éprouvant, et notamment avec des plateaux recto-verso. Heureusement, les ennemis vaincus laissent tomber en fait, du stuff. Hein. Je pense qu'il faut en parler comme ça. Et grâce à ce stuff, vous allez pouvoir renforcer vos caractéristiques. Les joueurs doivent s'en équiper de manière optimale. Hein avancer d'acte en acte jusqu'à l'ultime combat contre le Seigneur démon. Alors, bon, il y a des chances que face au Seigneur démon, vous mourriez quelquefois, mais vous l'avez compris, ce je jeu me fait de l'œil. Alors on avait déjà un petit peu parlé d'Emoba, là on est clairement sur un jeu de plateau qui reprend totalement le concept de Diablo. Euh, c'est très intéressant, hein on se retrouve avec des cartes avec des valeurs en dé. Il faut essayer d'obtenir le résultat pile poil du dé pour pouvoir tuer le monstre. Alors c'est pas toujours facile de faire un 3 avec un dé, mais. Bien entendu, sur votre personnage, vous avez des capacités qui vont vous permettre d'ajouter ou d'augmenter, enfin euh, de diminuer ou d'augmenter la valeur du dé pour euh, viser pile poil. Et puis ben, à partir de là, la créature est, est tuée, et puis vous allez la retourner, et puis à l'intérieur, il eh ben, euh, y a euh, soit un casque, soit une nouvelle épée, euh, plein de choses. En plus, vous allez voir en fait avant d'attaquer la créature quel type de stuff elle est susceptible de vous donner. Donc tout au long de votre parcours, vous allez choisir en fait vers quel. Figurine vers quelle créature vous allez devoir attaquer. Et euh, voilà, c'est plutôt assez intéressant, ça m'a l'air assez dynamique comme jeu. Moi ça m'attire bien. Euh, c'est du coup du full coop, ça aussi, je pense que ça marche de mieux en mieux. Et puis bah, la référence à Diablo est, est claire. Hein. On avance, on tape, on gagne un peu plus de matos. En plus, on a un super plateau avec notre personnage. Et au fur et à mesure en fait qu'il y a des améliorations, on les pose comme ça euh, sur, euh, sur la carte. Euh, je trouve vraiment ça intéressant. J'ai contacté euh, Yellow Game et j'aurais demandé qu'il m'envoie euh, une épreuve. On verra euh, si ça marche ou pas. Mais j'espère qu'on en reparlera. Comme d'habitude, on va euh, passer sur les sorties euh, de Warhammer. Et notamment Warhammer 40k avec une petite série euh, d'elfes. On aura les Alling Banshee pour 42,50€ qui sont des combattantes vives et athlétiques redoutées à juste titre au corps à corps et réputées pour leur capacité à abattre leur adversaire avant même qu'ils lèvent leur arme de défense sur eux. Elles seront accompagnées par Jen pour pour 32,50€ qui est encore plus active que les autres Phoenix lors de la guerre contre les forces du grand ennemi en enfin, face on retrouvera euh, drazar euh, que je trouve très classe et franchement c'est pas peu dire étant donné que je dois vous avouer que je déteste euh, le concept des elfes en fait euh, dans warhammer peut-être me faire jeter des pierres je suis désolé mais je trouve qu'on est resté un petit peu bloqué dans les années 70 et dans la cage aux fofolles et euh, bah il serait pas temps de redesigner un petit peu tout ça parce que les grandes coiffes par le dessus avec les fleurs là on se croirait un petit peu euh, bah, à Rio de Janeiro et je pense qu'il serait temps de faire évoluer le truc parce que c'est soit des petites fleurs au-dessus de la tête soit des grandes cordes voilà euh, redesigner le truc euh, tenter le coup hein, vous avez carrément poussé les joueurs à cramer des armées entières vous pouvez peut-être tenter de faire quelque chose pour les elfes ça me donnerait envie de les jouer je sais ils sont badass quand ils sont super bien joués mais moi, graphiquement, c'est juste impossible. C'est mon avis, hein. je suis sûr qu'il y a des gens qui adorent, et je respecte ça, il n'y a pas de problème. Alors pour Drazar, on retrouve personnifié à merveille l'idéal de la perfection de la violence. Hein. Chacun de ses coups illustre le credo de son ordre et chaque vie qu'il prend tient lieu de liturgie macabre pour sa noire confrérie. Il sera entouré des Incubi, incubi comme vous voudrez, hein, corrigez-moi dans la prononciation comme d'habitude, qui appartient à un ordre hein, des drukari qui se voue exclusivement à la guerre, donc ce sont des guerriers d'un calibre Clairement sans égal. Du coup, ils sont équipés euh, d'une lame qui est plutôt imposante euh, et d'une armure qui est plutôt solide. Et ils servent souvent de signe extérieur de prestige aux archontes qu'ils accompagnent. Allez, je vous propose une nouvelle section dans les expressos. C'est le Kevin Olin. Merci à lui pour le texte qu'il m'a envoyé. Alors, j'aurais préféré que ce soit lui qui vous la présente. Et puis, on est en train d'y réfléchir. Mais bah pour une première, c'est moi qui m'y colle. Allez, quelques infos sur les Kickstarters qui sont tendance. Et puis, on va commencer avec Museum Pictura de Holy Grail. Alors, l'objectif, hein, c'est 35 000 euros Là, je crois qu'ils sont à quelque chose comme 26 000 euros Bon, il reste 19 jours hein, pour, pour combler le manque. Euh, bon il faut être conscient que chez Holy Grail on a quand même tendance à faire des jeux de haut niveau euh, qui sont euh, assez euh, ambitieux hein, il faut le reconnaître c'est à eux que l'on doit euh, Rallyman GT euh, notamment et puis c'est également eux qui ont sorti Museum. donc là on a une version Pictura dont on reparlera puisque vous voyez j'ai un, un proto en fait euh, juste ici donc j'ai essayé de vous faire une présentation assez rapidement c'est des jeux quand même un petit peu velu, hein, euh, qui nécessite euh, de se plonger dedans, mais qui ont un apport ensuite au niveau de l'intérêt et puis au niveau de la culture. Hein, C'est bien aussi d'apprendre un petit peu des choses en jeu qui est quand même pas indéniable. Donc je vous mets le lien comme pour tous les autres kicks dont je vais parler sous la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un oeil, Le all-in doit être aux alentours de 70 euros, ce qui est quand même assez raisonnable. On va avoir également Erune, hein, dont tout le monde parle, hein, comme étant le nouveau HeroQuest. Bon, ben, ils sont à 93 000. Donc, je crois qu'au moment où je fais la vidéo, ben, c'est bon, hein, c'est found. Il reste 14 jours pour participer. Le all-in que Kevin vous conseille est à 140 euros plus les frais de port. Alors, il faut savoir que Kevin va le prendre et que, ben, du coup, on va le présenter sur la page on va le prendre parce que le jeu nous intéresse, et puis on va le prendre parce que c'est des petits friendships qui méritent d'être soutenus. Donc voilà, c'est normal, on en reparle bientôt. Bon, Steam Watcher, est-il besoin de le présenter Au moment de la vidéo, il soit à 116 000 euros. Donc là aussi, hein, on est euh, found. Euh, c'est un 3X dans un monde post-apocalyptique il euh, y a de très très très euh, belles figurines et puis toutes les règles sont euh, dispo euh, sur la campagne donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Euh, de son côté là aussi kevin vous conseille euh, de prendre le all-in à 149 euros vous aurez que 24 euros de frais de port et vous aurez du coup un jeu de base et un trois extensions, donc lâchez-vous. Et puis pour finir Chronicle of Crime Millennium, alors Chronicle of Crime c'est un jeu qui existe depuis pas mal de temps mais là en fait ce qu'on va nous proposer hein, c'est trois nouveaux euh, trois nouvelles enquêtes, en plus dans trois chronologies qui sont différentes puisque euh, on aura euh, une version euh, aux alentours euh, du Moyen-Âge, une version en 1800 et puis une version euh, dans le futur. Donc c'est plutôt assez intéressant en plus, vous allez le voir, hein, si vous allez sur la page du kick, c'est un jeu d'enquête en mode un peu cluedo, mais avec euh, de l'outillage, vous allez utiliser des, une paire de lunettes, vous allez poser votre smartphone dessus, et puis bah, en fait, il y en a un d'entre vous qui va avoir la possibilité de, comme ça, de mapper euh, une zone, de mapper une salle et de faire des recherches, Il a un temps limite pour le faire. Et puis, bah, il va falloir qu'il se mène pour donner toutes les infos, parce qu'une bah, fois que ce sera fait, personne normalement ne pourra le refaire à sa place. Donc c'est interactif, alors il faut aimer les jeux en, en, en style interactif comme ça, avec des interactions téléphoniques. Il euh, y en a, je sais qui ne sont pas du tout fans de ce genre de truc, mais là en l'occurrence, ça profite largement de, de l'immersion euh, dans le jeu. Au moment euh, où j'en parle, euh, ils sont à 360 000 euros, donc la campagne est, euh, est, est faite, hein, euh, donc c'est super méga euh, financé. Je pense qu'ils vont aller très très loin. En même temps, ils étaient très attendus. Alors là aussi, on vous conseille le All-In à 79. Plus 14 euros pour les lunettes 3D. Je pense qu'il ne faut pas passer à côté. Et puis, vous aurez 12 euros de frais de port. C'est le coup de cœur de Kevin. Donc, il y aura trois boîtes standalone dans trois époques différentes, comme je vous l'ai dit. Et puis bon, bah, comme je l'ai dit, si vous aimez les enquêtes puis que vous aimez, vous triturer la tête en famille. Sans forcément vous prendre la tête comme dans une lock, bah, c'est clairement, euh, clairement fait pour Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour euh, cet expresso. J'espère que le retour de l'expresso euh, vous met en joie. Euh, n'hésitez pas à me faire suivre vos annonces d'événements. Euh, là, c'est vrai que j'ai eu deux épisodes où j'étais pas là. En l'occurrence, j'étais malade et j'ai eu beaucoup de travail. Mais euh, n'hésitez pas, hein, si vous voulez que je passe de l'information sur un event que vous organisez quelque part, dans l'Expresso ça me fera plaisir de mon côté on continue à euh, travailler sur des let's play sur des présentations euh, de jeux sur euh, des partenariats avec euh, de nouveaux éditeurs très très bientôt sur la page vous aurez un let's play de rallyman gt ça y est il a été il a été tourné on s'est euh, bien marré vous allez aller voir également euh, Cthulhu War euh, pour euh, vraiment les fans hein. euh, là c'est la grosse partie une vidéo qui, pour l'instant, dure une heure, une heure et demie, mais que je vais monter, que je vais essayer de vous réduire un petit peu, mais je ne vais pas faire de miracle non plus, je ne voudrais pas massacrer la partie. Et puis, on travaille sur notre let's play en live de Star Wars Légion. Et pour cette vidéo, j'espère que vous serez nombreux. Ce sera pour le mois de mars. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux, puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. Et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine, au mieux, pour le prochain expresso. Allez, à très bientôt. Ciao